Suite à vos nombreuses questions sur comment être heureux, comment performer davantage dans les entreprises. Euh, bah écoutez, merci déjà pour toutes ces questions. Et aujourd'hui, j'ai euh, une thématique qui me semble importante, mais qui revient beaucoup, qui est est-ce qu'il est possible d'être heureux en entreprise et comment et sur quel levier, en fait, on peut être heureux dans son travail ou en tout cas plus heureux euh, qu'on l'est encore aujourd'hui. Euh, alors évidemment, c'est une thématique qui me porte beaucoup, puisque vous le savez, je, je forme et accompagne des, des centaines de personnes par an à, à évoluer et évoluer, ça ça veut dire aller chercher en elle des ressources qu'elle euh, qu ne, qu ne voyait pas forcément, hein, qu'elle ne ressentait pas, euh, qu'elle ne détectait pas et qu'elle va pouvoir euh, du coup euh, développer. Et à travers ces ressources, surtout euh, bah, de grandir dans, dans l'interaction qu'elles vont avoir avec euh, ces personnes, avec leur environnement, personnel bien sûr, mais aussi social, professionnel. Et c'est dans la qualité de cette interaction, en fait, que résident pour moi les, les leviers de développement les plus puissants. Et évidemment, être heureux en entreprise, c'est évidemment possible. Euh, la question, c'est qu'est-ce qui fait que du coup tant de gens ne le sont pas forcément en fait, et peut-être probablement parce qu'il y a des, des, des sensibilités qui n'ont pas été acquises, des éducations qui n'ont pas été euh, euh, suffisamment euh, mises en avant et qui font que les, les gens acceptent de retrouver ou en tout cas se mettre dans des modèles de comportement qui les desservent à leur quotidien. Et c'est bien de ça donc, qui, qui, qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment élever la conscience des personnes sur ces modalités à l'égard d'elle-même ou à l'égard des autres, qui font la modalité de comportement, je veux dire, qui font que du coup, elles perdent du temps, l'énergie, de l'argent, des relations, des tensions, etc. Alors qu'il est, quand on a bien repéré comment ça se passe, c'est eh bien peut-être pas forcément plus facile de réussir et d'être heureux que d'être malheureux, en fait. Ça demande juste un peu plus de responsabilité, de conscience, et puis aussi de décision d'agir. De, Alors, quels sont les facteurs justement qui peuvent freiner le fait d'être heureux en entreprise Je pense que la première chose, et peut-être la plus importante, c'est de ne pas se considérer comme quelqu'un d'important. Ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire Je vais euh, passer mon temps à me suradapter à un environnement euh, qui me sollicite, puisque on me, si je vais bosser, c'est pour ça, et du coup de, de muser dans des activités euh, qui, qui, qui vont finalement à terme perdre du sens pour moi. Je le fais parce qu'il faut que je bosse, parce qu'il faut que j'ai un salaire, parce que ceci, parce que cela. Donc je fais les choses, plus que je ne vis les choses. Et du coup, en les faisant, bah, je les fais parce qu'on me les demande de les faire. Et donc le, le cadre dans lequel je suis, c'est que je finis par être obligé d'y aller. Je le fais parce qu'il faut. Et malheureusement... Euh, à force de faire les choses parce qu'il faut, eh bien on finit par s'éteindre intérieurement, euh, éteindre notre flamme intérieure. Et c'est surtout pas une voie qui va me mettre heureux, euh, évidemment, dans mon activité ou dans mon entreprise. Et malheureusement, c'est assez fréquent. Euh, malheureusement, euh, si c'est si fréquent, c'est parce qu'on a oublié une chose, c'est qu'on n'est pas des fers humains, mais des êtres humains. Et que du coup, euh, bah, cette dimension d'être, elle a peu été mise en avant, en tout cas dans, dans son histoire. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une rééducation qui va passer par justement cette reprise en compte de qui nous sommes de quest ce qui nous porte véritablement dans la vie, euh, comment aujourd'hui je peux remettre mon attention sur des choses qui soient plus positives et constructives, comment je peux aller chercher en moi cette énergie qui soit plus, plus ouverte, plus communicante, en tout cas de, de, de manière différente et plus valorisante pour mon environnement. Et puis enfin, comment je peux, quand l'environnement n'est pas en phase avec, avec mes valeurs, avec mes priorités, comment, comment je peux communiquer avec pour justement que ça se passe mieux. Alors c'est grâce justement à cette communication qu'on va voir qu'on peut évoluer. Mais si on n'a pas ces éléments-là, ben c'est clair que euh, la qualité de vie, elle va en prendre un coup. Parce que euh, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais croire hein, que pour être heureux, il faut que je fasse plus, il faut que j'obtienne plus. Donc du coup, je vais être un peu à la course à la performance. Je vais faire de plus en plus pour avoir. Donc je vais travailler pour avoir des résultats. Je vais euh, étudier pour avoir des connaissances et un diplôme. Je vais euh, euh, bosser plus qu'il en faut pour avoir de l'argent. Et puis plus je vais amasser des connaissances, de l'argent, etc., plus je me dis qu'il faudrait que j'en ai encore un peu plus parce que pourquoi pas aller plus loin. Et du coup, je me perds, vous voyez, dans une, dans une vie qui est très fonctionnelle, en fait, dans laquelle la place que j'ai donnée à mon être est finalement assez peu élevée. Alors, ça commence le matin, parce qu'il faut que je me lève, tant que je me lève, il faut que j'aille prendre une douche. Donc, voilà, je m'habille, je pose des enfants à l'école, je vais travailler, donc je utilise tel dossier, je vais en réunion, je passe tel ou tel coup de fil, etc. Je fais toute la journée comme si j'étais une machine, mais je me rends compte que mon être intérieur est peu pris en compte. Et c'est ça, être heureux. C'est prendre en compte, c'est la priorité, mon être intérieur. Qu'est-ce que je vis Qu'est-ce que je ressens Et comment je peux mettre un peu plus de, de punch, d'énergie, de positivisme, de sourire, de, de, de gratitude dans les choses pour, pour éveiller ce niveau d'être Et ça passera par le système émotionnel. Comment ouvrir justement, euh, bah, c'est soleil. Comment me, me rendre plus heureux, mettre un peu plus d'intensité euh, positive dans ce que je vis, euh, mettre un peu plus de gaz, mettre un peu plus d'essence, mettre un peu plus euh, de parfum, dans, hein, de, de vibration euh, dans, dans ce que je vis. Je crois que c'est ça, la clé. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que je sois dans une relation qui soit positive. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez être dans un confort incroyable. Mais si dans ce confort, les relations ne sont pas bonnes, que ce soit votre chat et que votre plante, avec votre télé, avec votre argent, avec votre voiture, avec votre voisin, avec vos parents, si la relation que vous avez à l'environnement n'est pas bonne, eh bien, du coup, elle va vous éteindre sur un plan émotionnel. Et donc, ce qui va vous rendre heureux, ce n'est pas, pas le confort, finalement. C'est la relation que vous avez au confort. Ce qui va vous rendre malheureux, ce n'est pas l'inconfort. C'est la relation que vous avez avec l'inconfort. Donc la joie de vivre, elle va vraiment naître euh, de votre relation. Et c'est ce qui, ce qui va vraiment être prépondérant quand les gens font de l'évolution personnelle. C'est que tout d'un coup, ils prennent conscience qu'au lieu de mettre leur focus sur le fait de courir après le temps, courir après les résultats, courir après l'argent, courir après la santé, faire, faire, faire pour avoir, eh bien tout d'un coup... Qu -ce que, sur quoi on remet l'attention, sur ce qui est important, sur ce que l'on vit, sur ce qu'on inspire Et ça ne nous empêche pas de faire des choses avec beaucoup de succès. Moi-même, je suis un passionné, donc je, je produis beaucoup, mais je produis tant que ça me fait plaisir, sinon j'arrête. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui joue dans la qualité nos échanges, c'est que vous allez sentir que je fais ça avec passion. alors je, voilà, Il y a des fois je fais des erreurs, il y a des fois je ne suis pas à niveau, il y a des fois je suis insécurisé, il y a des fois je suis aussi un peu en colère, mais, mais d'une manière générale, voilà, c'est d'être conduit par le plaisir, par le désir, par l'amour, par, par, par la joie, par, par le sentiment de, de faire quelque chose qui est en phase, d'abord avec moi, avec les autres, avec l'univers, et, et de contribuer évidemment à, à avancer. Alors, je crois que plus, plus on, on, on connecte justement à cette, à cette dimension, essentiel que l'on vit, hein, qu'on est des êtres humains, qu'à travers ces, ces, ces, cette vibration, ben, il y a des valeurs, il y a des intentions. Je crois que c'est ça qui, qui est euh, peut-être pour moi la, la source la plus grande avec euh, évidemment les relations euh, à la joie de vivre. Hein. Donc il n'y a pas de, de, de qualité de relation. Euh, euh, je veux dire, il n'y a pas de joie de vivre sans qualité de relation quel que soit l'environnement. Euh, donc voilà, je crois que c'est ça la clé. Être heureux, c'est apprendre à remettre de la place, remettre de l'humain, remettre de la sensibilité et surtout des échanges qui soient de, de qualité. Voilà, si vous avez envie de réagir sur cette question, euh, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, un petit message, un partage d'expérience, une clé, euh, une question, tout autre chose. Ce sera toujours euh, évidemment très riche pour moi d'échanger avec vous. Merci à vous. Et mettez l'accent sur votre bien-être, c'est important.